Dans la composante orale de l'évaluation de littératie, vous devez réagir oralement à des textes courts et répondre à des questions. Pour la composante orale, il vous faut un ordinateur, des écouteurs, un microphone, du papier et un crayon pour prendre des notes. Il est très important de tester votre microphone et vos écouteurs avant de commencer la première question de la composante orale. Vous pouvez faire ceci sur le premier écran de la composante orale. Pour enregistrer votre voix, vous utiliserez un menu des fonctions comme celui-ci. Cette icône vous permet d'enregistrer, celle-ci d'arrêter et celle-ci d'envoyer votre enregistrement. Il y a trois parties dans la composante orale. Dans chaque partie, vous aurez à effectuer une tâche différente. Par exemple, il est possible qu'on vous demande de faire une description, d'exprimer votre opinion, d'animer un podcast ou de répondre à une question en lien avec la question essentielle de l'évaluation. Vous aurez un temps limité de réflexion dans chaque partie. Vous pouvez prendre des notes sur du papier si vous le désirez. Lorsque le temps de réflexion est écoulé, l'enregistrement commence automatiquement. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur « Arrêter » et ensuite « Envoyer ». Dans la première partie, vous devez parler pendant une minute. Dans chacune des deuxième et troisième parties, vous devez parler pendant deux minutes. Il est nécessaire de respecter le temps requis. Si votre enregistrement est plus court que le temps demandé, vous risquez de ne pas pouvoir atteindre la note maximale. Toutes les parties de la composante orale sont corrigées par une équipe d'enseignants provenant de diverses régions de la province. Pour mieux comprendre comment vous serez évalué, veuillez consulter les barèmes de notation de la composante orale. Pour toutes les parties de la composante orale, n'oubliez pas de lire attentivement les directives, de bien positionner votre microphone et de parler clairement, sans chuchoter. Pour en savoir plus sur l'évaluation de littératie, veuillez visionner les autres vidéos de la série.